Vous avez compris que le partage d'expérience est au cœur des missions de l'association et ça peut prendre d'autres formes qu'une que, qu plateforme comme l'Atlas. Donc, je vais laisser cette fois-ci la parole à Nicolas Delorme, qui est chargé des formations et événements. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Mickaël, pour ce passage et pour cette petite présentation. Voilà, donc je suis en charge des événements et des formations pour l'association Ville Internet et dans la continuité de ce que nous expliquait Michael, on organise des formations tout le long de l'année grâce à un partenaire qui s'appelle Formation et Citoyenneté, qui est un organisme de formation agréé par le ministère de l'Intérieur et qui nous permet donc de faire des formations qui, euh, qui euh, nous permettent de, de nous approprier plein de, de sujets concernant les politiques publiques numériques. Voilà, donc vous avez un, un calendrier qui est d'ores et déjà disponible jusqu'au 25 novembre. Euh, ce sont des formations euh, qui sont dédiées aux agents territoriaux et aux élus de nos collectivités en France, et qui sont euh, des temps d'échange très riches, euh, car nous avons euh, des formateurs qui viennent de plusieurs horizons, du privé, du public, mais aussi universitaire, et qui nous permettent euh, voilà, de d'aborder ces sujets et de partager les connaissances avec vos agents et vos élus territoriaux. Voilà, donc je vous invite à aller regarder le calendrier des formations sur le site Ville Internet. Vous y retrouverez des petits formations pour avoir, des petites formulaires pour avoir plus d'informations. Et puis à me contacter si vous avez la moindre question sur, sur ces dernières. Et puis j'espère vous voir très bientôt à nos prochaines formations. Merci beaucoup. Merci Nicolas, et donc euh, voilà, vous pouvez euh, retrouver l'ensemble des informations euh, comme à chaque fois sur le site villeinternet.net euh, et euh, les, les rendez-vous sont rappelés régulièrement euh, dans euh, le courrier de l'Internet Citoyen.